je vous dis tout menti pas fond c'est l'âge l'âge depuis ou patience ou avez joué une vérité quand même garçon après premier ministre ariel Henry fin débarqué dans base fadash pour mande si pour yo face à insécurité sécurité ravage pays ya rosmongeant Militaire on Militaire, on a joué passe te débarqué dans base premier ministre ariel Henry, de seulement trois vieux blindés dans sa Canada avoué, il yo, yo a préparé pour être capable débloquer Matiçan et débloquer Canara. Premier ministre pas pété na coton senti, mais tout à coup premier ministre débarqué dans base, les vins si pas po pour le mettre sécurité. Vite l'homme actuellement là qui a fait la pli et le beau temps dans Petionville, ensemble avec Tabar, qui participait dans tout le président et gouvernement. Est-ce que te est les qui sous pouvoir actuellement, te promet vite l'homme après l'assassinat de Jovenel Moïse, qui pour le magistrat dans la commune Tabar? Hey, hey, hey! tout jean tout profite pour le pinga! Bye la mer pour le di yo konsa, gade. Songez premier ministre, participe dans tout président. Le wap manje à jab, kemè ki yo se bien aimé, sans surprise, ou pral tan de rose -mou. Clarence Renoir, ensemble avec ancien sénateur Jean ronel Senatus, président bien aimé, voté pour que y ait des hélicoptères qui achetaient une pour la une pour la police, mieux capable la sécurité dans le pays. Bon, petit peuple a fait ça. Mais qu'on y a là, question qu'a posé est-ce que hélicoptères capables de capable ses besoins besoin base l'armée ensemble avec la police actuellement Frère et bien aimé, pi moun pa C'est ça qui fait même dans la Bible, bon j'ai ou pingò décourager t'es ferme. Pi moun pa takakouè jounen jodi a. Majorité nèg ki te kounap kouri derrière Jovenel Moïse, critiquer la mer, yo se c'est celle porte de sortie qui capable mette sécurité dans pays a. Raïché andi dans le blanche, Jovenel Moïse t'es fait quitter. Quand les chaises vous, chita, confortablement, fou, cause, zomi, et faut pas rentrer la caille où c'est un plaisir. Tout tripotay ça, on a bon timamite, sans retirer et sans Bonjour, bonsoir tout le monde qui chanouye. Encore une autre fois, m'a vous ou merci. Merci parce que fait une confiance pour nous informer ou. Merci pour la fidélité ou patience Merci parce que like, merci parce qu'abonné et merci parce qu'au partage la vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous sur tomber sous chanel là, pas hésiter activer cloche notification pour, pour ne pour pas rater aucune vidéo. Zami pa ou Maté yon frèze so bien-aimé, nous te ge chance, présente ou yon ti compte. Et compte ça qui c'était papa papa m'ge yon cheval, li selel en wow, el selel wo, en bas. Merci à chaque fanatique qui te commentait réponse lan se kay pay. mon Mon ki te qu'il ki lota jupon. Wa. Bon dieu wow, attendez? Bon di wow, ki lota jupon. Eh ben ok, petit yon junior. <laughs> réponse lan se kay paï. An pati krik pour nouveau compte nous ge Papa m'a décidé de construire un kaye, eh bien, frères et sœurs bien-aimés, li construire sous un sel poteau. Pas hésité, quitte élément de réponse pa ou dans le commentaire. Ça fait nous plaisir, en pile en pile. Si vous avez fait un petit peu dans le monde, vous avez fait pas de de Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Jovenel Moïse, ancien président pays d'Haïti, assassiné 7 juillet 2021. T'es jugé le nécessaire, yon bon matin pour le mettre camper, Fad H. Malgré l'international là, t'es campé en quoi, yon te dit Haïti, pap, gèlame! Et rappelez-vous, c'est même nous-mêmes qui le premier l'armée. Il dit hey, hey, hey, haïti Haïti, l'armée. Malgré tout, mon neuf, frères et sœurs bien-aimé, Jovenel Moïse, gouille, gouille, gouille, gouille, gouille, gouille, en bas, jusqu'à ce que li mette l'armée à camper. Opposant politique, journalistes, faouche, tu le restes avec pas de balli chance pou chè pou se nan domaléréa tellement yo té konn grien dan sou la me jovenel la mé popetouel, la me a gauche la mé droite la mé sa pa Haiti nan yye. tout qualité causée. Eh bien journée jodia à frères et sœurs so bien-aimés me saisi ouais majorité moun nan jou passe yo ki t'a demandé intervention militaire moun ki pat de vle la mé ça tout a dire la meilleure c'est sel zouti outils yo capable utiliser pour goumer contre gang yo parce que au niveau la police pap karive arriver c'est moun qui prend formation militaire qui pour pesser et puis pour mettre suc sou bon gang yo mesdames mademoiselle et messieurs après premier ministre Ariel Henry fin débarqué dans base Fadash, l'almon de support yo face à insécurité e pays d'Haïti a pendant dernier moment yo la. C'était bel accueil, bel peloton. Mais heureusement Jean, depuis un bel bout de temps qui pas jamais suspende si avec les six populations pour le dire, pas besoin de force étrangère pour mettre sécurité. Les nou gen yo, soldats de l'armée d'Haïti yo capable mettre sécurité. Gen en pile qui prend formation guerrière, dans le pays Israël comme si nous voulons pap pap yo kabannou ti ça sou des CHEZ. chaises et bien frère c'est bien-aimé comme premier ministre pas passé dans base fadash os mon cho la devant la presse pour le dit militaire qui est nous long la n'a mangé à diable parce que premier ministre là PAVLE vle pays a sécurité faut nous pas oublier chef nous les participe nan tout le président. Tout autant qu'il insécurité, donc c'est tout autant négatif à prêter sous pouvoir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, sans parler en pile, entendez la déclaration. Rose Monchamp. Premièrement, monsieur le militaire, fait combien de démarches côté gouvernement Ariel Henry avant ça Fait combien de démarches di... Monsieur militaire, te dit, Ariel Henry, vous avez un vieux de Canada, vous Nous, trois, N'a modifié le... Nous avons fait travail pas nous la donne comme militaire mm -hmm. et puis nous avons débloqué Matisse, nous avons débloqué Canara en attendant. Trois blendez vous demandez. Mais vous avez si y a modifié, vous a fait travail pas nous la donne. Ça veut dire, si vous comprenez, <laughs> toutes les gens qui ont demandé intervention militaire, vous avez fait chien en pied premier ministre pour vous donner trois vieux blendez, pour vous refaire blendez ou pour vous mettre sécurité vous même. Toutes les ministres de défense, ont signé l'intervention ou intervention militaire, même ils fait des marches pour rejoindre le matériel. à la traqué pour la VKIT. En avance, Que monsieur militaire, dit bien, 1. Vous n'avez pas de hélicoptère. Vous pas hélicoptère. Vous n'avez pas le hélicoptère. Vous n'avez pas de hélicoptère. de hélicoptère. Vous pas de Vous de guerre pas mais en a soit pas propre formation militaire que vous-même vous prenez. dit, en tant que quartier général. un recrutement qui a fait depuis sous l'Ikman de l'île. L'Ikman a annoncé un ultimatum en 72 ans pour le village de Dieu, et quitter le village de Dieu. C'est que y a un mode d'opération, un mode de planification, parce que le pays a 300 à 400 militaires dans ce lambeau, il qui sont tous brandi sur eux. Et Monsieur ça, te prenez formation en Israël, qui prend, qui spécialisation dans sa vous de gueulez, vous Ça veut dire, vous consacrez, vous faites pénétration. Vous avez fait cette mission, vous-même, vous avez commencé l'opération de 10h du soir. À 4h du matin, vous avez promis la police. Ah, j'ai Et Écoutez, ça, va vais vous là. M Sotan de ya, le joute, me rappelle le dossier ça vous sont déjà isopral les jout pour le 10 jout mais dégageau révoquer ministre là attracte pour la avecaiter pou papa c'était une belle technique laisse à jovenel moïse était là jout premier ministre luc mandelil te bay ultimatum vraiment pour bloquer village gang yo te commencé si t'il a crié de l'eau pas rentrer kidnapper un enfant c'est rapide Oh, oh, et bien aimé. Lucman révoqué pour un, joute débloke village pour deux. Il besoin tout citoyen. Mais quand y a vous homme, il Mais citoyen tu as un mon tu as bien aimé. Chaque citoyen, perdit son force travail. Citoyen tu as travail. Alors, tu as la homme a été. Parce que, qui ça fait si mille moun mourir et puis 11 millions habitants sauvés. Ça c'est pas vrai. 1000 mourir, mouri, 11 millions habitants sauvés et puis problème dans nous finances, ma belle. Gardez ça sa président Salvador a fait là. Ça t'entendais, révoqué Luc Mandelil, village débloqué, kidnapping continue fait pour pirade. Et puis là que la police pral mener opération en dedans village. 5 policiers mourir après l'assassinat de Jovenel Moïse. Jout en tant que chef de CSPN, Vini Labdou, comme ça, il oui, n'y si a pas si l'opération ta en fait dans le village. La tracade pour laver la oui papa. On avance. Mais il y a fait pénétration. Organisation de défense de Pierre Espérance, Marionel Gilles, Gédéon Jean, tout le monde a été relé, il a dit, eh bien, ils ont mobilisé les médias pour faire un massacre dans le village de Dieu. D'ailleurs, vous rappelez-nous, les trois cailles qui mm -hmm. ont été le village de Dieu, André Michel ont été déclenés à la de Dieu. Ils n'ont pas qu'à contre pour l'alpothèque. Les qui ont été le village de Dieu. Nous tous songeons ça. Amen. Oui, nous songeons. Nous songeons ça, même avec la journée aujourd'hui. Malérez. Il a crasé Je ne dis pas que côté malérez. ça qui se fait. ça qui fait. Je ne dis pas monsieur. Tout côté, pété, pour gang. Je pas Michel qui parle pour pour cailler malérez. Parce que les soldats ont opéré. C'est les gens qui te promet de parler de sécurité. Qui côté Frères et bien-aimés, nous rappelons nou le moment où Jovenel Moïse a passé dans le pays d'Haïti. Aïe, en pile haïtien, si on joue au te-pensé, c'est comme ça bagaille je vais te taper hier, je ne te franchement, frères et sœurs bien-aimés, pour quand ils étaient brigands, ils ne sont pas passés. Ils ne faire ça, passés, mais malheureusement, si me déconnérons toujours. Eh bien, le président Jovenel Moïse te dit li pral l'armée d'Haïti dans haiti nan c'est ce travail ça c'est mis en place ça tu fais effectivement m oh, sécurité, patati, la, la e me rappeler mes déclarations ça jovennel moïse t'fait le pendant l'allé savien nèg yo pas de veut l'allé savien au président insécurité patanti patati jovennel dit m'ral savien et Jovenel dit la l'armée d'Haïti dans nan mondayo et puis frère saint bien-aimé nèg yo manger président la traca pour la avec haïti on a avance pour te permettre que ke... Ils avez rétabli l'autorité, rétabli la circulation dans l'amantisseur et d'autres côtés. Eh bien, monsieur messieurs qui connaît gang gens qui ont travaillé, vous avez utilisé l'opinion, ils ont utilisé les médias, ils ont fait tout ça au capable de casser le mouvement. Mais pour que la patrète là, pour ça ne pas tourner dans la tête, les à l'époque fait tout ça vous capable ont révoquer les pandèles. Et puis, 400 militaires ça, vous avez fait un grand quartier général en civil. L'emfin de nous, c'est ça au compte ça, y'a a fait? L'embaye ministre de défense, Enol Joseph, Lord l'emmène fait enol Joseph, fait militaire ça ou pas descendre dans le cadre général encore. Moi-même, quand je parle avec nous, nous avons mis en place, sport sport nous avons planifié pour l'opinion publique par rapport à ce qui est venu là, pour te permettre de comprendre bien fondé l'action militaire ça ou pas le parce que. Jodi, dans sa nouye crise, moyen, messieurs, utilise la, puis aucun Kembe pouvoir, li mette en question souveraineté nous, li en question situation économique nous, li mette en question situation sociale pays, li mette en question situation politique pays, situation de sécurité, soi-disant qu'il a. Ça veut dire, moi, j'ai toujours dit, nous, dans toute conférence que Haïti n'a pas besoin d'intervention militaire pour résoudre ça. <t 'en> Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur Gomba pour nous comprendre là. Comment est-ce qu'on dans le jour passé, où il y un ministre de Défense du pays, monsieur, qui a une bonne militaire, mais qui a une capacité, la vie, intervention militaire. Pendant la p'signe intervention militaire, et puis vous pral gade ministre qui pral prononce discours 18 mai. Non! Moun yon mette souveraine de nous en question, monsieur. Ou ap gade ministre qui pral gade nous prononce discours 18 mai. Discours 18 novembre. Discours 17 octobre. Discours 1er et 2 janvier. La tracade pour la oui. Est-ce qu'on comprend Même les gens qui ont signé intervention militaire, pendant qu'ils mande demandé intervention militaire, ça qui a la capacité à faire des marches, comme ils sont capable de jouer de matériel, comme Comment sont capables de résoudre le problème. Ils ne vont même pas vérifier pour qu'ils ne puissent pas être sous Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, je vous le Canada, les États-Unis, l'international, c'est nous qui avons financé les gangs, dégagez-nous, mettre la sécurité dans le pays. Nous. Ou bien, ils font vol de face. Attends, date premier ministre, là, il ne va jamais aller dans base militaire. Ba il va jamais faire coup de pied là-dedans. Il ne va jamais aller chercher renfort. enfant. C'est là où pas dit le pape Jouen. Jouen Jouen dit, pas. a dit, il a intervention militaire. Dici a janvier, il dici janvier dit, militaire ou dit, il a dit, pas a dit, il pas a dit, il a a dit, il a et quand il y a, des pays je a Semmis, je de un pays d'Haïti, même pas de déoffres, sauf ce qui passe là. Moi, j'ai grillé. Alors, tracez-vous là avec Haïti. On a fait heureusement. Pour qui ça me te dit Parce que moi, je connais. En 2004, les messieurs, yo ont tapé des zones, ils brisés. Les messieurs militaires, ils ont été riés par le prince. Vous ne pouvez pas qu'ils même tant militaire militaires aient été riés sur eux, ils ont été riés sur Parce que qui est fait tolérance c'est complicité c'est un bon pouvoir, c'est un même bon pouvoir, On une notoriété dans le pouvoir. Il ne faut pas faire Ariel Henry n'a pas de crédibilité, pas de notoriété pour faire vite l'homme déposer ses armes. Parce que le pouvoir qu'il a, c'est vite l'homme qui a accouché. Et... Il a pris une relevance. Allez, ça me toujours dit. Et ça me toujours dit. Comment vous pouvoir pour mettre principe? principes? sou vite l'homme Kote l'homme capable qui côté qui bon bon ensemble nous te travail et nous crane ça et nous faire devenir ça lié journée aujourd'hui C'est pas pour sans raison à chaque fois nèg déstabilise fin dé stabiliser écraser pays yo toujours demander intervention militaire et mesdames, mademoiselle et messieurs capable comprendre dans jour passé yo chef police là la, lancement on dans base vite l'homme vite l'homme dit m'mettre voix sur sous bat kou, et sous le vent, si ah, ah, ah, ah. vent on a de la feu. <rire> les changer direction. Vite l'homme du chef police là, même avec Céline Dion. Hein. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Ah, ah, ah, ah. C'est juste une pause en répit après les dangers. Ah, ah, ah, ah. Et si tu crois que j'ai oublié, écoute. Ouvre ton cœur au vent de la nuit, ferme les yeux. <rire> C'est comme si j'avais pris la mer. <rire> j'ai sorti le grand vol. est vrai? Vite, l'homme dit. Écoute, si vous pensez tout bagaille est fini, m'a vais mettre voix sur d'ailleurs, Rapidement, ouais. Ton ad là, il l'autre direction. On avance heureusement. Et l'idou, la goumave, tout autant ton pape, tout autant ton pape, le sac, vient de droit. L'idou, le pape joue nous, et bien, la marché fait la tourée, la marché vide l'amor, la marché tue les pour le mettre dans nos situations de nos retours. Mais si demain matin, vite l'homme, ouais, c'est pas Ariel Henry, ce pas négliger, mais ensemble, il est couché pour voir. La cellule douce, son pouvoir, sans clair. Oh, nous te disons fait le magistrat tabac, puisque monsieur est activité terre. Mais il est pour il te besoin de tabac. là-bas. Hé! Hé! Hé! Hé! Allez, allez <coughs> <coughs> hey, on sait dire ça sa ou te gars monsieur. vite l'homme tapra le magistrat là. Oh oh oh oh oh. Ah c'est ça que fait le te dire un <laughs> Peut-être puis on passe monde monde à chirer. Faut qu'on son à chirer ou pas sans l'air. Ça veut dire là, pendant des CPJ, tu as cherché vite l'homme pour assassiner, tentative d'assassiner, kidnapping, vol amé, armé. Et puis, André Michel Ariel, tu as mette vite l'homme magistrat d'abord. <laughs> <laughs> Bois-je pour maré, frem. Qui ça? Elle a wap comprenne, j'y ai fait une mystère ah, C'était pour mettre ça au te-faire, puis mes je ne Yo pas, je ne magistrat. Et puis, s'entendez à des blouses et pété. C'est mon Malik, mon Dieg, hein? Mon Petionville, mon tabac a payé pour casser. ya. c'est a vide mon atelier, caillé boulet. Mon a qui était caillé. Est-ce qu'on comprend, pas ici comment on a déstabilisé le pays <laughs> avec moi Libay Zamb tout moun connaît, Frensel B qui relation te gen nan chèche Zam, pour tout journal, Jovenel a demandé pour participer dans l'assassinat journal, à Jovenel qui est terème moun sa gen jour, ya, pour permettre stabilité la paix, justice fonctionner, parce que yot koué automatiquement, gen stabilité, gen la paix gen institution kap fonctionné ou pral oblige questionner yot yot pas gen tereb pour la stabilité, pour la paix, pour venir questionner. Et c'est peut-être ça, moi-même, je me dis, si c'est l'armée d'Haïti qui a pris charge, qui n'a pas implication dans l'assassinat de Jovenel Moïse, lui fait pour prendre avec toutes conséquences. Si vous-même, qui prend prendre charge du pays, avec toutes conséquences, ça n'a pas de problème. Mais quand y a là, est-ce que y a un plan Comment ça suppose faite? Ben Nous sommes parce que nous ne comptons pas un dans l'armée, depuis que nous faisons fait, c'est la police, nous, ouais. Et dernièrement, là, nous comptons l'armée. Ba nous y a comprendre. Ça a dit Ça veut dire que nous avons dit nous que nous un état-major, qui et puis nous connaît dit que nous tête a nous avons dit que et puis dit dirige. Non, ça non ça Ça veut mm -hmm. hein, dire que nous nous nous dit nous nous pour résoudre ce qui là. Trois, nous avons besoin d'un trio civil ou militaire qui est installé dans le palais national, qui prend charge du pays, qui prend le gardien sur pays, qui prend le ministère de la défense, qui prend un colonel qui pour planifier la défense du pays. Dans aucun pays, toute tout le monde dans le pays, le ou après, sont qui la République dominicaine. Il y son militaire qui dans défense. Dans le ministère de l'Intérieur, des collectivités territoriales, vous regardez, puisque Jodia Bagala sont militaires. pour lui, son militaire. Pour nous signal fort, Jodia a au besoin d'un gouvernement qui voyait un message fort, et puis qui dit communauté internationale, étant donné le même de soutien, ou estimer, leur de mettre avion pour faire cartographie, ou du pape vient là pour soldat, vient mourir là, la France dit, nous te rachetons, nous te trouvons. Nous te boulons, yo. il n'y yo a pas de ya, vin aujourd'hui à faire mourir sous sol pour défendre l'haïtien. Les États-Unis d'Amérique disent di aujourd'hui à lui-même, il y a pour créer chaos, on fasse pour qu'il soit capable d'exploiter ça comme ressource. Il n'y a pas décidé de nous. Aujourd'hui, on a besoin des hommes et des femmes qui ont du caractère, des interlocuteurs techniquement compétents, politiquement conscients des situations, et puis qui prennent charge, et puis qui sont capables de mettre tout le monde chita. Avec des actions pour mener là, ce n'est pas Timoun pitié. Ce n'est pas un crime. Si nous tuer mille personnes pour permettre 2 millions, 3 millions de vivre, ce n'est pas un crime. Exactement. Ce n'est pas un crime. Si 2 millions, 3 millions de personnes pour 3-4 millions de vivre, c'est bien. Regardez ça qui a passé, Salvador. On a plus de 70 000 membres à des problèmes. problème. Ils ont recruté monde, Ils a battu. Le président dit, il faut mettre fin dans des autres. Immédiatement, nous commençons à traquer les bandits de côté. y a tout y a marié et dans la prison. Rapidement, il une organisation de la monde. Il y a un gros pays qui est inquiété par rapport à la situation. Toutes les gangs sont montées. toutes les monde est mort. Est-ce que ça ne peut pas nous Mais comment faire comment mettre la sécurité dans le pays Mais puis nous dit, oui, nous inquiète. Donc, je suis jour, dis à frères et Sœur bien-aimés. Il y a des gens dans le pays d'Haïti si qui sont capables de mettre en sécurité. Il y a des gens ge qui ont des compétences, qui sont capables de travailler pour la paix, de retourner dans le pays. Ya. Et si ces gens attendent pour venir faire ça pour nous, nous faisons carré dans le temps. On avance sur le monde. Ils sont crimes, ils ont quitté 300 personnes, 50 personnes, 200 personnes, pris 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes en otage. Chaque jour, ils sont morts. Chaque jour, ils sont tués. Ou pas calme nos business, pas goutel qui a fonctionné, pas une plage qui a fonctionné, pas un restaurant qui a fonctionné, l'école pas fonctionnée, business pas fonctionné, docteur pas calme en clinique, paf. Et puis chaque matin, on coupe une campe au côté, font conférence et puis le et puis ça va être là. Sont y fait prenons taille, on fini là pour me dire. Sont y fait prenons taille qui gagne deux étages. Nous beaux fils s'en allent tuer des filles en bas, les filles boule en bas la mouton les. C'est ça qu'il veut là. Effectivement. Hmm. Donc, si nous restons en l'air, nous apprendrons la sécurité. Blanc tout y a pour nous et pour être caché dans pour petit coin en l'air. Ou pas de regarder comment on est caché dans le pour descendre, pour nous l'ordre en bas, pour éviter en l'air, pas bouler. Eh bien, nous tout avons réduit ensemble. Nous tout a réduit ensemble. Et je ne à frère et sœurs, bien aimés, nous, nous, nous avons une possibilité devant nous pour nous résoudre le problème de la crise politique dans le pays d'Haïti. Il y a une seule fois pour nous résoudre le problème d'insécurité. Parce que l'on ne pas résoudre le problème, c'est leur ne pas qui est qui le problème. Je ne dis nous connaissons les gens qui ont créé Nous connaissons les gens qui des amis. Donc, si nous connaissons, c'est pour nous marcher pour, pour nous, pour que nous soyons capables de jouer une solution d'insécurité. Et c'est nous qui faire. Canada pa vinn faire. La France pa vinn faire. Et là ou ta déplacer au Douya vin beaucoup de mais pour qui possède intérêt ou y a défendre. Parce que pas gène pays ki zanmi. Pays a défendre intérêt. Depuis ça k'ap fait nan pays y'al pa intérêt, Pas penser la vinn mettre bouche là-dedans. Donc journée jodi a, nous toujours a dit c'est l'international qui responsable miser nous. Il est le temps qu'on y a là pour n'apprendre prendre responsabilité nous. On heureusement. Pas oublier te gagner na yo craser Bessap, soit pe appel dis à toute force sécurité que c'est Bsap que c'est la police que c'est l'armée faut que nous chitons ensemble mon côté pour nous font une taxe forte. mais faut nous assurer nous que n'a cap bay l'audio yo pas gen main trempé dans sa cap fait là pour dossier Bessap, là songe son tab dit ou rappelle nous dernièrement ça me dit nous ou pas kage besa, ne gyote déjà ge zam nan me ou Jos Levon Martin dit kosa pa exister. E zam te nan me yo. L'on yo, sa vin fè nou kopren se za fè ou abjere. Se tout komun yo bezon gangsterize pou fè eleksyon. Se pa yon de fè. Parce que si besa ça, la empêche en pile zon gangsterize. Parce que yo même, yon nan tout komun yo. Ou krasel. Ou krasé besap, ou krasé ka épe. et puis mes journées jodia, nous tout capables de rendre nous, plus passe 20 mois, na monté de son, n'y a pas j'en fête. La traka pou la ve nan pays sa. Complopire de passe ga, ou fraise ça. Et c'est peut-être sa matin, hein? mande nou encore. La presse parle, presse écrit, presse télévisée, médias en ligne, qui joue un rôle prépodérant, important dans la vie pays. En nous ouais comment, nou kapab mende pays a, Chance pour y gens qui sont capables de payer, pour capable mener payer, pays, pour épanouir, pays des guerres civiles, communauté internationale, planifiée pour payer. Merci. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, au tape des déclarations. Rose mon Jean, qui voyait Pinga soldats. soldat la meilleure pour le faire connait la yo à manger ak diab kembe yo long parce que si premier ministre nan, participe à dans tout le président donc monsieur ça toujours voulait pour gain instabilité pour que pa jamme aller répondre question la justice et non seulement ça tout dévoiler secret monsieur ensemble avec chef de gang vite l'homme actuellement là cap la l'appli et les temps dans commune pétionville fréces bien-aimé insolite nous pour journée aujourd'hui hein? Moi-même qui a un accident sur route Miami. Et quand ça a eu dans le pays, ça a bizarre. Gardez l'image ça ensemble. Je passe, je la machine qui chaviré, bien aimé. Mais traumatisé Mais traumatisé traumatisé je suis je suis qui est ce notoir qui traumatise? Je ne sais pas si c'est machine qui Je ne sais si c'est grand monde qui est pantalon qui presque en Je ne sais si c'est grand monde qui chita dans machine. Je ne sais pas si Non, je pas pays. Les États-Unis, chapeau, Non, parce que je ne sais pas si qui parce que c'est c'est machine? Est-ce que ce grand monde n'a sa ça de dans machine? Franchement, frères, et sœurs je suis confuse dans l'accident. Hmm, en tout cas, bon Dieu fidèle. frères ce bien aimé, il faut que secrétaire général force opposition radicale. Qui est Qui radical? Eh, bon. Qui parlait dans la presse, voyez message par premier ministre Ariel Henry Mandel. Coute que coûte pour le quitter tête pays, parce que le la constitution 1987. Pas de question de la constitution, garçon. Faut nous pas stupide comme ça. Hein? Constitution, pas de, ni devant ni derrière. yo fait tout le fond sel. Constitution, pas ni devant ni derrière, papa, ici. yo fond tout le fond Et pas violé. Et courir, courir, parce que la dépit est sortie la bouche. Yo pouvez tout en bas de constitution. Vous pouvez vivre tout donc, dans la même conférence, il faut que me dis, le secrétaire général a tout profité, invité la population. Nous avons un grand rassemblement qui a fait le 29 mars, qui venir là, qui a commencé sous place Constitution, pour arriver devant Primati. Pour plus de détails, on nous attendant. Je présenté devant la presse, parlé, écrite, télévisée, en ligne. Dans la conférence pour la presse, en date 20 mars 2023. Nous dit 20 juillet 2021. 20 mars 2023, ça fait déjà 20 mois de la honte, 20 mois de misère pour les Haïtiens, 20 mois de sécurité, 20 mois de kidnapping. 20 mois plus passé, 70 policiers tombés en bas de balle, bandits armés, sans faute ni loi. 20 mois en pile de massacres faites sur la population haïtienne. Massacre dans la cité solaire, en pile de mourir. Massacre massacres cours côté Jusqu'à présent, il y a 6 corps policiers qui dans les bandits armés. Et chef la police là, et pas qu'à récupérer pour nous informer au ta, ta dernier hommage. Massacre soubele, massacre namaya, massacre korido basia solino. côté moun doizume yo, di ge pis passe 60 moun qui mourir, sans compter 50 moun ki porte disparu. Kote yo, tout yé moun sa yo, rache yo, mais di fe sur yo. Vraiment économique pays Crasé net, taux d'inflation augmenté, côté, vous de la dépressé chaque jou, jour. Pour le j'ai dit, nous besoin 160 à 170 goûts no pour de dollar e, américain. Le peuple pas pouvoir d'achat. C'est chômage qui a augmenté chaque jour. Dans le pays, il y fait deux. et il pendant deux fois, pendant 20 mois, dit à pour payer Marianne Henry. Qui a ben pu toujours faire le temps passer? Côté Pipiti, 5 à 10 personnes tombés en bas assassin. l'assassin. 7 à 12 personnes kidnappés par eh, les kidnappés. Eh bien, CSP n'a pas dit rien, parce que ça fait affaire. 20 mois, Contre gouvernement le gouvernement avec les aliments, SDP, mm. vision, vérité, unité, la tête ensemble. qui mm. se kou, ki, ki, ki, ki, ki ensemble pour former gouvernement anti pepsa anti-changement. Contre mm. que, eh bien, gouvernement mm. a crasé, mm. violé e, haïtien, minès, la constitution haïtienne ministre la lorsque il a créé toute institution étatique. <coughs> Ouh, le peuple haïtien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous troublons omniprésents. omniprésent, hein. <coughs> ai ah. Là, je bien cette pour La veille, avec a été comme y crase et y avions les constitutions parait ni devant ni derrière. Ça n'a pas fait gaffe. Allez avec le peuple là. Ils ont installé 8 juges de la Cour mm. de cassation illégalement. Dans mm. ce sens-là, force opposition radicale pour changement, m'a la population haïtienne, non, mm. pour accompagner le non mardi 28 mars 2023. Pour mm. nous parler de plainte, mm. Mounsayo, mm. mm. et tribunal première instance, port au prince. Mon tu <a> fait. <laughs> Mon tu a fait ouais je ne sais pas de petit pas gouvernement Jacques Vous vous non. vous dit n'importe pas au prince ou connouait konwe... ou rim ensemble avec mon et puis ça s'est li et puis si so ou parle ensemble avec mon mais ça ou parle ensemble avec là comme si son conversation qui tellement sérieux et puis qu'elle tellement sous bisquette ou tellement qu'on ça ou faire et vous dites, chéri je t'aime ou pour seulement je t'aime va l'aime jeune gens de je t'aime ça me fait eh, danger pour brésil Ya yeah, non non non non garçon. J'en pousse et nous pral pour le porter plein de ça ou sous cou. une situation qu'on y est, ou bagaille ensemble avec un moun, Ou vraiment ensemble avec le puis dossier l'amour pas dans conversation puis pour pousson tes baou ou bien le relossance satan chéri je t'aime. il hey, faut réfléchir là-haut. Il faut réfléchir mon enfant, ou prend cou. <laughs> mais c'est ça monsieur Femme. Là. Mais je dis que je conseils sais pas si je ne nous pas plein je Qui? sais pas commissaire gouvernement qui gouvernement premier ministre pour ne pour pour si je si je pas si je ne pas si je pas ne sais pas si je ne premier pas si je ne sais dit que je ne sais pas si le ne besoin opposition radicale Cabinet d'instruction, de mm. contre le docteur Ariel Henry, hey. qui est premier ministre, contre Mme Edmine Prophète, mm. ministre de la Sécurité publique, contre le docteur Ariel Henry encore, qui est ministre intérieur mm. collectivité territoriale, contre M. Franz LB, mm. DG de PNH, mm. contre M. Sefo, qui est inspecteur général. Police Nationale là, mm. contre Monsieur Maître André Michel, mm. porte-parole gouvernement, contre villa Petit Frère, femme de du gouvernement, hey! Madame... Hey! Hey, hey. Comment elle s'appelle là-haut? <laughs> <laughs> femme, femme qui ça? Femme d'affaires gouvernement? fout. On a un gouvernement qui est une femme d'affaires. <laughs> non, je vais vous donner un petit détail sur le gouvernement. Est-ce que vous êtes une femme d'affaires <laughs> Nous connaissons les instances concernées par les habitants. <laughs> Continuez, bon, monsieur le garçon. On a l'avance, mettez-vous pour le peuple. Et mon cibus Bozil, avec majorité Michel, mm -hmm. c'est mon salaire qui a gagné pays, dans jour rivières, aujourd'hui, parce que c'est si eux-mêmes qui sont responsables. Tout ça qui a passé en deux pays. Ya. Et dans mercredi, 29 mars, nous avons invité toute population haïtienne, tout citoyen engagé, tout militant conséquent qui ont goûté en le pays ya, pour un changement, pour un vrai changement en le de pays, des vrais patriotes. Eh bien, nous avons invité un assemblée populaire sur place Constitution mm. et échange mars à 10 étapes. Quand parle, nubal, courir derrière gouvernement ça. A... Quand t'es Mexique, on bagarre parce qu'on t'a doulé courir derrière gouvernement ça. Toi a... les garçons posés, nous pas t'as bon place constitution. <rire> Quand on a le place les champs de masse. Moi eh? bon, même place constitution est violée, ou violée, monsoule, puis qu'on y a la nous passe constitution, ça a pas respecté. Et c'est quoi l'histoire? A nous bon place constitution les champs de masse dans le métal, nous fous. Pour Prince presse dans le mettre place constitution, et puis nous devons le pour la constitution, ça respecte. Qui compte qui bon Ou a mis panas Si tu a la la dans le bâton, nous allons mettre du feu là déjà. Et puis quand nous yons go, place constitution, c'est chante, pour ton presse dans le mettre. Vous avez fait qui ça La constitution, ça pas respecter. Ainsi, gène-toi, il faut nous réfléchir. Oui, quand nous yons pras le sorti sur place constitution, pour traverser pour aller les aller et les arrières, nous sommes avec le peuple. Fini nos garçons, on avance. Nous avons un gouvernement ça, qui n'est pas capable, parce que nous constatons ce gouvernement corrompu. Yon, gouvernement, mm -hmm. Il y a un gouvernement qui est sérieux, qui est dans l'État, nous avons l'État eh, eh, eh, qui fait faillite. Mm -hmm. nous avons l'État qui n'est pas capable de service avec la population mm haïtienne. -hmm. non, Nous avons l'État, mais mon passeport pour délivrer mm -hmm. avec la eh, eh, eh, population haïtienne. Dans le programme de BARDEN, il n'y a j'ai regardé le souffle dans le pays des états unis Eh bien, nous avons dormi dans le local, nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas manger, nous ne pouvons nous avons pouvons pas manger, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas payer. Ce qui un crime économique, ça montre que c'est clair que le gouvernement anti-Pepsa n'a pas eu de la population en Sénat. Malgré toutes les forces internationales pour venir, et je crois qu'ils ici, mais les forces, les gens qui ont dirigé les eh, eh, eh, eh, pays à l'étranger, oui, Messieurs, dames, qui dirigeait, je fait le dis, fait carnaval. On il n'y a pas de là, monde qui a pas de monde qui sont mm. Et puis on dit que les gens qui ont contrôlé nous. gangs, les gens qui ont contrôlé les bandits, tout ça qui passe dans le pays. Et dans ce sens, où est le Canada, et, et monsieur le Premier ministre, Justin Trudeau, dit lui-même, il n'y a pas qu'à supporter Haïti encore, niveau des forces étrangères, et niveau des soldats canadiens. Et bien c'est Haïti qui peut résoudre le problème haïtien. Parce que yo a moun nous pas volonté vraiment. Et dans ce sens-là, force opposition radicale pour le changement. Notre peuple a besoin de remobiliser encore mm -hmm. pour nous sortir de tout journée, je dans la ria, oui, On va même dire, dans la ria. dans tout pas comme ne faut pas stupide comme c'est qui qu'il y qui vale a tous les gens qui munitions besoin et de l'armes qui sont prêts depuis le mois de à Il à a pas directeur de la police qui a déconché et tourné opération policière pou so Ope, Ope, pour mettre de la paix. Il on police qui tombe, il n'y a pas mourir dans le pays. Il a pas de police qui il n'y a pas rien qui dit fait, il n'y a pas de rien qui dit. Nous avons trouvé ce gouvernement qui pour aller voilà, merci citoyen. Mesdames mademoiselles et messieurs, des secrétaire général, eh bien, opposition radicale à la traque. Comme radical, dans le pays d'Aïti, tellement radical et puis gâte ça, on radicale fin qu'il ce fait le pays. Alors. Donc, en tout cas, garçon, bon combat, moi je souhaitais que nous jouions une virginité constitution qui perdue tellement de Bon, Est-ce que vous katifiez de fois? <laughs> Est-ce qu'on vous des fois? peut-être sous mettez-ti la loi à temps en la casser vous comprenez la constitution m'nguewé c'est même que o ta coud li il pas fouti tifi encore en tout cas frères se bien-aimés moi souhaitais monde qui viole constitution yo yo paye pour ça yo fait madame mademoiselle se messieurs n'a fait yon coup de pied dans commune belance hier samedi a trois membres dans yon famille mouri assassiné eh bien, bandit dans la quatrième section, corail, la mort, vie des trois moun atteintes parmi eux, y personnage qui gagne 71 l'année et c'est juge de paix, Denis Jean-Pierre, qui te fait constat légal. Habitant Fourjac, relève ses coups. Depuis matin, Nèg a pas suspens si met la troublaille dans la commune Kinskoff. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, M. Sayo, pour accompli Zak Malonet, il a monté barricade, il a fait, il a sur route principale, là fait que presque toute activité paralysée. Et selon divers citoyens, Nèg a même pillé kekay hier soir. Dans la commune Grandan, yon papa, ensemble avec Petit Li Mouri Moneye, directeur l'école nationale qui se Matino Guillaume, qui gagne 64 l'année ensemble avec petit garçon, qui relais Josué Guillaume perdit la vie au pendant week-end pendant des hauts essayé et traverser une rivière directeur après le changer en chèque dans une banque commerciale, malheureusement, il perdit la ville. Ma fille où qu'on il y a un BRH mouri samedi soir dans la capitale non, c'est Eric Casseus, responsable caisse Banque Centrale entre la rendez dernier sous soukabane sous l'hôpital Bernameuse. Donc, il était pris en balle après une tentative de kidnapping. Et dans la commune, Pétionville, neuf moun mouri et puis boulet dans le ensemble avec Tinel. Citoyens, depuis matin, frères et sœurs bien-aimés, ils ont remassé le paquets, zone et pièces moun, par qu'on est qui côté au Brésil en nous garer vidéo ça. Nous capables comprendre situation extrêmement difficile dans pétionville actuellement. Donc Munsayo, il a ramassé paquet, il a quitté zone, quitté caillou. Et par contre qui côté au Brésil? Est-ce au bon côté? Vous avez un réfugié, regardez, regardez un personnage qui n'a pas même marché. C'est soutenu, vous avez soutenu pour aller ensemble avec elle. Neuf et puis boulées dans ensemble avec Tinel. Frères et sœurs bien-aimés, actuellement, situation extrêmement compliquée dans la commune Petionville. Parallèlement, ma fè ou plus passe huit bandits, perdit la vie yon base vite l'homme, pendant week-end. La population de Petionville mette pou yo, sa ki boule, sa yo arrive déposer la patte sou qui ki tege gros âme, fond fois, yon remet la police Dans la commune Miragouane, commissaire Muscade frappé. Frères et soeur bien-aimés, nous rappelons nous pendant week-end, selon premier élément information yon, tege une machine qui te sortie entre village des Dieux ou Léogane eh bien, comme ici, il y a des détails sur la machine ça et des détails sur le monde qui a été arrêté qui a en dedans de la machine dans la commune nègres pour plus de détails. Oui. On ensemble. Tout le monde machine encore. Je des Il des il y a des tout, tout, tout, tout, tout. Nous avons dit samedi. que machine, de des pour les bas, nous avons des plaques là, nous avons des couleurs machines nous avons des informations sur Monsieur Damien Dalio et puisque moi je suis du côté du fond des blancs, d'après mes opérations, opération suis venu après ça, je suis allé avec la police pour que je barre Saint-Michel, je barre fond des nègres, je barre les pour que ni planète barre Finalement, je suis allé traverser Bordeaux, je suis allé traverser Saint-Michel et je finis par arrêter du côté du fond des nègres. Donc, pour le cause de ça, M. Damien, dans en prison, machine là, n'a pas perdu sur les machines là pour le droit de s'agir next N'exerce pas la de groupes gangs qui ont opéré dans le bloc. L'urgen, c'est gouache, gouache, gouache. Et moi, chance pour les gars, c'est la police qui a accepté. Nous sommes sur place pour nous mettre du côté de Côte blanc. Il y a plus d'urgen, il pourrait aller mettre au auquel du côté de DEXA2. C'est ça le dire là. Ok? C'est ça le dit. On a quitté l'organe, on a quitté la, la madame, on a à l'habitat au cas où on a d'excès. C'est ça le dire. Vous vous rejoignez en rien Non, nous ne vous rejoignez pas. Mais sauf que le commissariat de l'organe a eu des informations sur monsieur, le SDPJ de l'organe a eu des informations sur monsieur, le DCPJ de l'organe a eu des informations sur l'extérieur. Et l'extérieur est déjà arrêté, et le 10 bon, a été l'extérieur pour moi. Ok Merci. Pas de gêne. Voilà, où t'as entendu déclaration, commissaire Muscadet. eh bien, j'en ai tout connu, pendant le week-end, t'es gagné une machine, qui t'a sauté dans l'ouest, qui t'a traversé, rentré dans le sud. Donc, commissaire, t'es dépêché et déposé la patte sous machine ça. Et frères et sœurs bien-aimés, déjà, il un individu qui, en ma corde, connecté pour détail. Bienvenue dans Haïti, la République des coquins et ses seuls volets au Cap-Rété. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, hier, Jacqueline T. la justice en République dominicaine, m'a ancien trois anciens ministres dans la corruption parmi eux. présumé assassins qui participait dans tout les président Jovenel Moïse. Gonzalo Castillo, c'est ancien ministre travail. Donald Guerrero, qui est ancien ministre réseau, ensemble avec... C'est Ramon, ancien ministre, administration, présidence. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, Yomarin sa a après de interrogé dans le cadre affaire corruption estimée à environ 19,7 milliards pesos qui plissent par 350 millions de dollars américains. Et selon autorité en République dominicaine, ce n'est pas ça seulement, il y a Eh bien, il y a diverses entreprises actuellement là, qui y a sur route c'est les sous président bien aimé ma femme, Gonzalo Castillo gagne gagné 62 l'année, c'est principal rival Abinader pendant l'élection 2020 qui était passé. Donc, dans le pays d'Haïti, ou c'est la justice qui a fait il couvre les criminels, couvre les voleurs samedi là ou vole jeudi demain si Dieu vous criminels, ou criminel demain et eh bien après demain ou kidnappe. c'est comme ça on prend grade dans pays d'Haïti imaginons e nèg la te directel détourner l'argent l'état et eh bien sous l'autre gouvernement frères et bien-aimés li le créer gang li financer gang les ministres exemple li, minis. li te quitel et bagayou clair Je venais le révoquer pour longue caracol et puis frères et sœurs bien-aimés il bilvin ministre ministre justice carrément bon on bel boutin e les ministres collectivités territoriales et puis boum les États-Unis Canada sanctionnent parce que la finance gang. E lel, chef re, est gang et puis les rues chefres c'est ça e mais go passe ta cape jouer non jouer t'la cape mettre la bénédiction cap bah écoute alléluia son chouchou non et puis on dit pasteur ma faut payer son faire il e kidnappe passe ta cape pour bon bon bon ben non là en tout cas, vous est capable de comprendre. Pendant la justice, notre pays a marché sous VACAB, on a fait des ordres. La justice ne paye pas nous frères et sœurs bien-aimés. bien, c'est protéger, protéger les voleurs, les corrupteurs, les corrompus. Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Non? Hum. Premier monde qui est mort, et puis premier monde qui moun mouri, frères et sœurs bien-aimés, et puis qui est comme ça. On pas comme ça, ma chérie. On regarde la vidéo. Ça. Ma coma, ma coma, ou gen la mort. Ou gen la mort, ma coma, ou pas capri, ou gen la mort. Des bouchou, bou tout moun ou gen mort. faut pas comme ça. Hein? Pas Il y a deux personnes qui mourent dans la famille. Oui, il n'y a pas hé, dé. Restez sur le blanc. Non, non, non, ma chérie. faut pas comme ça. Non. C'est celle en Haïti pour les gens ça. Oui. Rappelez-moi, Toto. Qui te grand petite? Et puis tout rache tout dans devant Et puis mais dans derrière yo yo noix frais et sec Et puis petite petite là gomatin dit papa pour qui ça retirer tout dans devant yo Et puis dans derrière yo yo pas même coula pas dans yo noix comme ça Toi petite petit là et bien dans devant yo mourir, ça derrière au podai donc, frère, ce vous avez compris, vous comprenez? Eh bien, dame, n'a pression, vous pouvez vous annoncer une seule à Ou vous avez une chérie. Ou vous avez Arrangez ça, s'il vous plaît. En tout cas, j'en toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des Antilles. Haïti démocratie, la république des coquets, celle volée au caprété Qui vivra verra, qui mourra kakaran. Mon merci parce que avec attention. Merci pour fidélité. Ou à sou. Moi, je suis allé à la quitter pas non, bra, papa bonje, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas si dieu veut Bisous, bisou,